Je suis Karine Cabour, business analyst avant tout. Je suis également présidente de l'association IBA Geneva Chapter et je suis également consultante et formatrice en business analyse et en gestion de projet. La transformation digitale est avant tout inévitable pour les organisations qui veulent aller de l'avant, qui veulent survivre et qui veulent évoluer. Et C'est un passage fondamental euh, du processus totalement manuel et papier à une, un changement peut-être informatique, puis changement d'organisation au, euh, au sein des équipes. L'apport d'un BA dans la digitalisation, c'est clairement un facilitateur entre les organisations métiers et les équipes qui vont mettre en place ces solutions. Euh, c'est quelqu'un qui va amener le changement, qui va essayer de soutenir le changement, qui va comprendre aussi les contraintes techniques, les contraintes métiers, qui va aussi peut-être rassurer et qui va soutenir euh, cette transformation. Ce troisième congrès BA, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais les journées euh, de voir les gens sourire et content euh, de leur journée, euh, de voir qu'il y a tellement d'échanges entre business analystes et autres acteurs euh, de la digitalisation, c'est un réel euh, bonheur, j'ai envie de dire, euh, et on a envie de recommencer.